paraît que le whisky c'est une boisson d'homme et que c'est trop fort pour nous les femmes, 58 degrés. Encore un truc pour voir nous la faire à l'envers et ne laisser que les trucs sucrés super dégueulasse. Tu vas voir ce que je vais faire de leur boisson d'homme. voir s'il faut un, être un homme pour boire ça. Tout ça pour ça. Enfin, j'ai trop préparé pour mon croissant. <coughs>